Du cours de la grille 2020, il y a à la fois le cours et le séminaire. Moi, je m'occupe essentiellement du séminaire. Nous sommes une dizaine de formateurs et j'ai voulu tenter ici l'expérience de la formation qui s'était cadrée de cette année et de directement. Je vais prendre simplement un élément qui est le cœur même comment gérer une classe. Donc, je les mets alors en sous-groupe. Et j'utilise la méthode selon la méthode Jigsaw, eh bien, euh, j'ai préalablement collé sur chaque feuille, chaque enveloppe, etc., euh, des petites... Euh, des petites